Ça fait longtemps, oh, ça fait longtemps, il manque une grosse bière comme ça, donc devant un match, de la NFL. Euh, donc les Open commencent le 24 février, on est le 20, c'est dans quel jour oh, quel... oh, Je suis contente de vous retrouver, ça fait plaisir de vous retrouver euh, sur ce genre de vidéos, alors normalement en ce moment je fais beaucoup de vidéos à la salle et donc forcément euh, c'est des vidéos où on va parler de technique, on va parler de mouvement, on va parler de stratégie peut-être. Euh, mais euh, quand, on, quand on est chez moi et quand je filme chez moi, en règle générale c'est pour vous parler de blabla. Bla. Euh, donc aujourd'hui on va blablater, on va parler de pas mal de petits trucs qui vont être bien bien cool. Et je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne, abonnez-vous, euh, n'hésitez pas. Abonnez-vous, puis on est une foule et puis il y a de monde, puis ça motive à faire encore plus de vidéos, donc c'est trop bien. S'il y a des personnes qui débutent le crossfit, s'il y en a qui veulent avoir des tips pour la gymnastique, la thérophilie, la prépa physique, les techniques d'entraînement, et ben n'hésitez pas, même pas que ceux qui débutent, les intermédiaires, les avancés aussi, pourquoi pas, et les coachs, n'hésitez pas à leur refourguer ma chaîne, et je me ferai un grand plaisir de les accueillir. On va parler aujourd'hui des open. Et ouais, les gars! Et les open c'est quand C'est là, là Les open c'est maintenant là, c'est bientôt Donc avant que les open arrivent, on va parler open et je vais euh, vous donner quelques conseils pour, parce que je suis une vieille... Euh, je go maintenant, moi. je suis une vieille go hein, votre go là ça fait euh, J'ai fait combien de fois les open Quatre fois je pense, c'est déjà beaucoup, Quatre fois, c'est beaucoup parce que moi je suis une femme... Euh, je, ne, euh, je déteste la routine, j'ai horreur de ça, je, je supporte pas ça, il faut toujours que je fasse des trucs mieux, euh, plus fun, euh, plus intéressants, il faut que je sois toujours plus intelligente, il faut que j'ai toujours plus de diplômes. voilà c'est moi, de base c'est moi, euh, donc euh, faire les Open 4 années de suite c'est énorme, <rire> je vous le dis direct c'est énorme, c'est d'ailleurs pour ça que cette année je les fais pas <rire> Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, retrouve-moi sur mon Instagram et tu peux m'ajouter c'est lien à la Et bah, du coup, abonne-toi à la chaîne. C'est parti. Bon, alors, pour. Euh les gens qui arrivent sur cette gêne et qui ne connaissent pas les Open, les Open, peu... j'adore dire ça, je sais pas pourquoi. C'est la fête au village, genre, hein. c'est le moment où euh, euh, on prouve un peu notre fitness, un peu nos capacités. Il y a un leaderboard, un leaderboard, c'est un classement général où on va voir bah, qui est plus fort par rapport à qui en fonction de soit votre box, soit le pays, euh, soit euh, le national, et donc euh, où je crois mais il y a même européen donc ça c'est bien. Euh, et du coup, ça va durer... Alors, que je dise pas de bêtises, parce que des fois, ça change. En fait, les, les dates, elles ont changé. Euh, avant, c'était... Les dernières Opens c'était en avril, donc ça fait moins d'un an. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'était là, là. Euh, c'était en avril, et ils ont changé les dates pour les mettre en février. Donc, euh... Euh, donc les Opens commencent le 24 février. On est le 20. C'est dans 4 jours. Oh my god, c'est dans 4 jours. Pas panique tout va bien se passer les open c'est cool ça dépend pour en fait ça va dépendre vraiment des objectifs que vous avez mais en règle générale les objectifs des gens sont assez sains donc euh, ça va être dur c'est toujours un peu dur les wodes et tout parce qu'on est jugé par un juge euh, c'est toujours un peu dur mais en soi euh, c'est toujours fun sauf si vous voulez vous qualifier aux au games et à ce moment là je pense pas euh, que vous viendrez voir mes conseils <rire> mais si vous voulez vous qualifier aux games c'est sûr qu'il faut vraiment euh, voir euh, les open comme euh, une, la première barrière à franchir quoi donc, donc, bon, ça dépend de l'objectif que vous avez aujourd'hui, mais si vous êtes comme euh, le commun des mortels, un peu comme moi, et ben du coup, les Open, c'est surtout pour euh, bah, partager avec les gens, pour faire des Woods avec les autres, pour se mesurer aux autres et pour mesurer son fitness. Donc, le premier 21.1, il est annoncé le 24. En fait, vous avez 4 jours pour faire le Wood et rentrer vos résultats sur le leaderboard donc sur votre fiche sur cross.com. Euh, ensuite, une fois que le premier Wood est passé, on reçoit le deuxième le 3 mars. Donc, c'est bah, 4 jours après. Le 3 mars, vous avez jusqu'au 7 mars pour effectuer le 10 workout. Puis, on a le 22.3 où là, on est sur le 10 et 14 mars. C'est pareil, 3, 4, 3 jours après trois jours après le deuxième WOD, on a le troisième, euh, et ça, c'est les Open. Ils ont changé les formats à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était quatre WOD, maintenant, il n'y a plus que 3, parce qu'en fait, ils ont fait un nouveau système de qualification, et en fait, à l'ancienne, il n'y avait pas les quarts de finale, enfin, ça a changé deux fois, hein. mais, euh, il y a eu quand même un passage où il y avait des espèces de quarts de finale à l'époque, mais entre-temps, il y a eu un passage où on n'en avait plus du tout, et là, ils les ont remis, où là, c'est les quarts de finale, donc je vous le lis parce que je, ça a encore changé hein, par rapport à l'année dernière, euh, donc, les quarts de finale, les quarts de finale, c'est Paris, c'est encore 3 Woods. Là, c'est du... Alors, il faut s'y qualifier. Attention, je ne je, je veux pas dire de bêtises, mais ils prennent les meilleurs. Je ne sais plus les combien, 43 ou 50, j'en je, je, je sais rien. Je ne m'en rappelle plus, ou peut-être 200, je ne vais pas vous dire de bêtises. Euh, ils prennent les meilleurs et, et, et une fois que vous avez passé la première barrière, vous vous atteignez euh, au quart de finale. Donc, les quarts de finale, c'est 3 ou encore, du 24 au 27 mars. Euh, du 7 au 10 mars, le deuxième mode et du 21 au 24, le troisième mode ensuite il y a ce qui s'appelle les semi-finales une fois que vous avez encore passé les qualifications, vous, vous atteignez les semi-finales et du coup les semi-finales, il y a Catwood, que je dise pas de bêtises, le pro, la première semaine, du 20 au 22, euh, mai. Ensuite, du 27 au 29 mai, toujours. Ensuite, le troisième, c'est du 3 au 5 juin et le 10 au 12 juin. Puis après, il y a les Last Chance Calipher. Euh, c'est encore un nouveau concept qu'ils ont lancé, euh, du 29 au 1er juillet. Et Crossing Game qui se joueront le 4, du 4 au 7 juillet. Août. donc voilà ça fait beaucoup beaucoup de dates à retenir euh, maintenant euh, le pourquoi du comment de cette vidéo c'est un petit peu déjà pour vous donner quelques tips pour réussir nos open euh, moi je les ai fait quand même pas mal de fois euh, c'est stressant euh, surtout quand on débute, c'est stressant parce qu'on connaît pas les woods. On a les woods dans la nuit puisque c'est réglé à l'heure américaine. Euh, je ne sais plus si c'est pas 3h du matin, quelque chose un peu comme la NFL, hein. c'est la même chose. Donc, si vous voulez voir un match de NBA ou de NFL, vous êtes obligé de vous connecter à 3h du matin pour le regarder. Bon, c'est un peu similairement la même chose. Les états unis n'ont pas le même fuseau horaire que le nôtre. Donc eux, quand ils postent les choses, il est 3h chez nous. Donc, vous avez les woods Et pendant ces euh, quatre jours, vous devez faire le workout et le poster. Vous pouvez faire euh, des redos. Des redos, c'est euh, le, le refaire comme Hollywood, le refaire euh, dans les 4 jours pour faire le meilleur score possible et vous le poster, et ainsi de suite si j'ai des conseils à vous donner, je pense que euh, même si, alors moi pour entraîner quelques personnes qui ont un bon niveau cette année euh, je pense que le meilleur conseil que j'ai à leur donner aujourd'hui c'est de s'abuser, pourquoi Parce qu'en fait c'est toute l'année où quand vous entraînez ça doit être dur, ça doit être vraiment compliqué ça doit être douloureux, l'entraînement ce n'est pas facile c'est pas une période où on s'amuse à l'entraînement. Par contre, quand on arrive en compétition et en période de qualif pour les Open, je pense que c'est doit être le moment où on s'amuse le plus. Euh, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis juste que c'est trop tard. En fait, c'est trop tard pour devenir meilleur. Donc, euh, on va juger le fitness que vous avez à l'instant T. Okay euh, donc, vu, vu qu'il n'y a plus rien à prouver derrière, autant tout donner de ce que vous avez sur les workouts maintenant Et basta C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu le moment où ben, Le moment où on s'amuse Parce que c'est presque le moment le plus facile de l'année hein, Les qualifins hein, au final Parce que au final ben, vous, vous allez tout donner Comme vous donnez tout le temps à l'entraînement toute l'année Et puis euh, ben, là il y a un classement Il y a une euphorie euh, Il y a des barbecues dans certaines boxes Après les open voilà C'est quand même assez fun on n'oublie pas que pour euh, juger quelqu'un, il faut passer le petit truc judge qui coûte quelques dollars. Donc, passez-le pour juger vos amis euh, ou vos athlètes si vous êtes coach. Hum, moi, je ne l'ai pas passé encore. Hein. Dernier moment, des derniers moments Et euh, je vais le passer, je pense, pour juger Vika. Hum, moi, cette année, j'ai décidé de pas le faire parce que ça ne m'intéresse plus, tout simplement. Vrai, je vais pas mentir, euh, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, moi, je suis coach et j'ai toujours été coach. Hum, je ne peux plus dire que je suis coach de croci, plus puisque ce n'est pas le cas je suis coach d'haltéro, je suis technique, une coach technique, spécifique dans l'haltéro, la gymnastique, la prépa physique mais je ne suis pas coach de crossfit en tout cas plus maintenant euh, donc euh, voilà, à l'époque ça m'intéressait beaucoup, quand je faisais de la compétition et quand j'avais envie de performer, désormais beaucoup beaucoup moins, euh, donc je décide de pas les faire, ne serait-ce que parce que je suis sur pas mal de projets et que je m'entraîne pas aussi dur que je devrais le faire si je voulais faire quelque chose et que de toute façon, selon moi euh, il me faut faire les open, ça, ça dépend des niveaux. Ah, je veux heurter personne, hein, vraiment. Mais selon moi, euh, le, les open, on les fait soit pour s'amuser, soit pour performer. Mais même si on veut performer, c'est très difficile de se qualifier. Cross game donc pour s'y qualifier les personnes qui savent qu'ils qui vont, qui vont s'y qualifier c'est des gens qui bossent depuis des années qui s'entraînent très très dur toute l'année euh, donc ces gens là ils savent déjà ce qu'ils ont à faire nous comme on est mortel je pense que c'est vraiment une partie de plaisir où il faut s'amuser c'est dur notre sport est dur de toute façon donc on va pas mentir euh, pour les conseils que j'ai à vous donner. Alors je vous donne les conseils de par les, enfin, de par, euh, les conseils que moi-même je donne à euh, ma clientèle euh, qui, euh, qui euh, paye pour mes programmes personnalisés, euh, pour mes entraînements et mes skills. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner et que je mets euh, une, un point d'honneur à mettre dans mes procs c'est euh, énormément de mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels, ça va être les mouvements euh, qui sont... Quand même euh, très fréquent dans le crossfit aujourd'hui, à savoir le thruster, le cluster, le pull-up. Et le toast to bar Ça c'est vraiment les quatre très importants On rajoutera à ça le wall ball okay euh, Le dumbbell snatch, dumbbell snatch Et le double under okay On a déjà pas mal de mouvements ici à maîtriser Il faut les maîtriser à la fois techniquement Mais aussi euh, en termes de rendement Donc il faut les mettre dans les woods. Il faut réussir à les enchaîner assez rapidement Je pense que ces mouvements là sont les plus importants et Évidemment on a le mythique muscle up Muscle up bar, muscle up rings Je me rappelle la première année que j'ai fait les euh, open Il y avait des muscle rings je suis restée en dessous de mes saloperies, j'ai bataillé, bataillé, bataillé, et ça n'est jamais monté. <rire> j'avais ouais, dit monde. Je me rappelle, c'était à CrossFit Louvre 2 euh, La box de Bordeaux Il y avait énormément de monde, c'était trop fun et tout Bah j'ai jamais réussi, voilà. Donc ça, la deuxième année, j'avais les muscle-up Donc c'était déjà un peu plus fun Mais je les avais pas en termes de rendement Donc j'en faisais un par un. La troisième année, j'ai refait les opens Ce qui est marrant, c'était euh, que je les ai refaits à CrossFit Louvre 2 Parce qu'on était en séminaire avec euh, Elsa mmh passe par là avec Elsa on était en séminaire et du coup ben, il fallait que je fasse les open donc je les ai fait là-bas, j'ai fait une partie là-bas euh, et du coup les derniers open que j'ai fait c'était en avril où j'ai pris cette fameuse barre sur la nuque ça m'a complètement euh, j'ai arrêté, du coup j'ai fait les deux premiers open mais après j'ai arrêté donc voilà, je pense que j'ai jamais vraiment été dedans de toute façon donc c'est pas trop grave. Je suis plutôt pour euh, les qualifications des French ou ce genre de choses qui sont beaucoup plus accessibles euh, en termes de niveau. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, donc maîtriser ces mouvements là, ces mouvements, les, les mouvements fonctionnels, euh, travailler euh, beaucoup de workouts assez semi-longs, euh, tout ce qui va être AMRAP. 15 minutes, amrap 12 minutes, euh, les imomes un peu plus longs, 30 minutes, qui vous permettent de travailler bien le cardio. Hum, et je pense que ça, c'est des boîtes qui reviennent beaucoup, hein, les, amrap, hein, les amrap 12 minutes, où il faut faire, euh, faut prouver. Euh, à ça, il faut rajouter aussi des petits workouts tels les franes, qui sont très courts, qui durent 3 à 4 minutes, qui permet de tabasser un peu la tronche. Une bonne grosse pause de 5-6 minutes, en refaire un, deuxi un deuxième derrière, ça permet d'augmenter son conditioning. Euh, ça, il faut rajouter aussi quelques en euh, entraînements de longue durée. Euh, euh, des euh, 30, euh, 30 minutes au vélo, euh, euh, des euh, 7 km au skier, ce genre de choses. C'est long, c'est chiant, mais c'est important de compléter euh, votre niveau cardiovasculaire. Euh, ça, pour performer je pense qu'il faut faire beaucoup beaucoup d'intervalles, des intervalles rapides. Par exemple, 10 euh, dix, euh, dix thrusters très rapides, 10 euh, burpees over et 10 pull up paf, je m'arrête, 1 minute 30. Ça tabasse, c'est très dur, mais ça permet de forger le mental et de repartir très rapidement euh, sur un autre tour derrière sans trop réfléchir. Parce que les open, c'est beaucoup de wood comme ça, ils sont très mesquins. Ils aiment les wads où il faut partir, il faut y aller, ça part. Et je me rappelle d'un wood qui était vraiment sympa, c'était 50, 40, 30, 20, 10. Uh, burpizo, dumbbell uh, snatch. Et, euh, il y avait, entre chaque, il fallait faire, je crois, un 15 burpees over the box, un truc d'un genre. Ça, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est les amrap 20 minutes, les trucs un peu longs, qui, au bout de déjà 10 minutes, on est mort. Et ben, bah, ça, il faut les rajouter dans les entraînements le plus souvent possible, ce qui va permettre vraiment de, de, bah, de gonfler un peu euh, tout euh, ce côté euh, physique dont on a besoin, cardio, euh, euh, voilà. Toutes, toutes ces notions de cardio dont on a besoin pour euh, la pratique du crossfit. Donc, ça, c'est mon avis. Euh, évidemment, moi, je le fais pour mes clients aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qui se sentent tous très à l'aise dans les woods de calife quand il y en a euh, je pense qu'il faut être toujours très dur avec soi à l'entraînement et, euh, et s'amuser en compétition on terminera sur ça parce que c'est le mot de la fin je pense moi j'adore le sport je vis le sport je vis la compétition j'ai toujours vécu ça euh, ma vie fait que ma vie professionnelle fait que je suis amenée à arriver vers des sports un peu différents du crossfit mais tout euh, tout s'emboîte je suis une ancienne sprinteuse, une ancienne euh, coureuse de fond donc euh, j'ai toujours toujours que couru euh, et euh, du coup bah je suis arrivée dans le crossfit aussi dans la muscu puis dans le crossfit puis maintenant dans des sports euh, encore plus différents mais euh, voilà on est on en reste pas moins sportif il faut s'amuser, il faut savoir s'amuser, il euh, n'y a pas d'énormes enjeu à part la satisfaction et euh, le fait d'être très fier de soi et ça je pense que c'est déjà énorme et non Donc voilà je vous souhaite à tous un bon open Amusez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos euh, scores Je vais essayer de faire des vidéos euh, Je vais essayer de faire des vidéos, des euh, workouts Je vais essayer parce que c'est hyper important euh, Mais voilà Je vous fais plein de gros bisous euh, En fait je sais pas que je suis en train de parler Je suis en train de me dire Waouh ouais, mais de venir on est dimanche, et 17h à ton moment tu peux poster ta vidéo dans une heure si tu la montes bien bon, <rire> Tout à l'heure je la posterai <rire> En fait je vais la poster là là <rire> Comme ça, vous aurez les conseils. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Euh, Amusez-vous. C'est tout. Genre, kiffez. Et euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss